Bonjour à tous et bienvenue à cette formation qui s'appelle La magie du microsite partout tout le temps. Vous allez voir, c'est une formation qui est un petit peu différente des modèles peut-être auxquels vous êtes habitués parce que nous n'avons pas de visuel. On voulait plutôt le créer en même temps que vous, en même temps qu'on vous le présente finalement dans cette formation. Donc, vous allez ressortir de là avec non seulement une idée de comment se créer un microsite, mais un microsite sur les microsites. Tout est dans tout, tu sais. On s'est lancé, puis à partir on a essayé une fois cette formation-là, cette animation-là. Euh, la semaine dernière, ça a bien fonctionné. C'était un, comme un laboratoire. On se demandait si ça allait marcher. Euh, puis finalement, ben, il y a eu une très belle réceptivité. Ça a bien été, euh, ça a pas trop été euh, euh, compliqué ni difficile de s'y retrouver. Donc, on espère que vous allez repartir avec euh, avec du matériel. Si jamais euh, il y a des moments durant la formation où ça va trop vite, euh, où vous perdez le fil un petit peu, euh, comme vous voyez actuellement, là, il y a Annie qui va, qui va partager son écran tout au long de la formation. Donc, elle va, elle va vous montrer, on va vous expliquer des manipulations. Mais si vous êtes perdu, n'hésitez pas dans le clavardage à, à évidemment, le lever, lever la main ou le faire savoir. Puis, on pourra revenir sur certains, certains éléments pour être certain qu'on garde tout notre monde. Yes, donc bonjour Mathieu, bienvenue à cette formation. Alors, euh, comme vous voyez sur mon écran, ben, je suis dans mon Drive. Hein, on l'avait spécifié, l'outil qu'on utilise, c'est un outil de la suite Google. Donc, euh, évidemment, euh, euh, ça vous prend un compte, mais que ce soit un compte personnel ou un compte éducation, il n'y a pas de licence propre à, euh, à l'utilisation de, ce, de cet outil finalement. Donc, je suis dans mon Drive et je vais venir faire nouveau ici. Et là, je vais descendre vers le plus pour aller chercher l'outil Google Sites. Et donc, là, je vais cliquer sur Google Sites Et comme par magie, voilà, j'ai un site. On va euh, le nommer. Donc, page principale, la magie du micro-site. Et puis euh, ensuite, j'ai deux autres endroits sur le, pour identifier mon site, c'est-à-dire dans l'entête ici. Et c'est l'entête qu'on va retrouver euh, dans les onglets en haut, là, euh, pardon, juste ici, c'est ce qui va être écrit. Et puis automatiquement, il va aller se mettre comme nom de fichier. Alors, je vais répéter la magie du microsite. Voilà. Oui, c'est ça. Tout est correct. J'en profite aussi pour dire que des fois, ça peut euh, c'est comme important de réfléchir à, au dossier à partir duquel et le compte à partir duquel vous allez créer finalement votre microsite parce qu'ensuite, ça va avoir des impacts là, sur les paramètres de partage, etc. Donc, euh, essayez de réfléchir et d'être stratégique lorsque vous... Euh, lorsque vous vient le temps de le créer en tant que tel, ce qu'Annie vient de faire euh, à l'instant. Exact. Et donc... Euh... Vous, euh, on peut, il est possible, on va, on va gérer tout ça plus, tôt, plus tard, euh, c'est-à-dire tout ce qui est l'aspect visuel, mais on va commencer par se présenter. Alors euh, moi je m'appelle Annie Turbide. Mon rôle, en fait, c'est conseillère pédagogique. Je travaille dans la merveilleuse équipe du Récit... Ah, oh, on l'a fait en double! Mm. Du Récit développement de la personne. C'est-à-dire que notre mandat c'est sur le plan national. On s'occupe d'une matière en particulier qui est ECR. Et on a un mandat aussi au niveau de la citoyenneté à l'ère du numérique. Pourquoi on vous présente euh, ce, cette formation aujourd'hui? C'est parce que ce printemps, on a, euh, ben, comme tout le monde, hein, euh, on s'est réinventé finalement. Et euh, on a pris la plupart de nos activités pédagogiques, celles qui sont disponibles sur notre site et d'autres, euh, et on les a transformées pour qu'elles soient accessibles à la maison. Euh, comme le CR, c'est une matière qui est... Euh, qui demande la, la médiation de l'enseignant euh, plus souvent qu'autrement, eh bien, euh, on, on essayait de s'assurer que ça vive bien dans les familles et ça, ça, ça a donné naissance au site qui s'appelle ECR à la maison, que vous pourrez aller voir si euh, vous, à votre loisir, c'est toujours en ligne. Et ce site contient des activités pédagogiques qui étaient d'une part destinées aux trousses, que le ministère, parce qu'on a travaillé en collaboration là, avec le ministère sur ces trousses-là. Euh, et euh, d'autre part, eh bien, à aux familles, finalement, euh, qui pouvaient l'utiliser. Et on a, on a longtemps tergiversé sur de quelle façon on allait le faire. Puis le micro-site s'est avéré une solution merveilleuse. Et c'est pour ça euh, qu'on a décidé d'aller vers là. Puis qu'on on, essaie de vous faire profiter de notre expertise. Effectivement. Puis, euh, ben, dans, dans trois secondes et demie, on vous parlera justement des avantages et de la valeur ajoutée du MicroSite en termes pédagogiques. Euh, je prends quand même le temps de vous, de vous saluer. Moi aussi, je m'appelle Marjorie Paradis, euh, conseillère pédagogique là, au sein de la même équipe dont Annie a parlé. Alors, on a, on a différents chapeaux, différents mandats. Il y en a qui nous connaissent plus peut-être pour le mandat ECR, là, euh, donc euh, habituellement on, on s'adresse plus à ce réseau-là, mais là, bien évidemment, ça s'adresse à, à tout le monde là, pour, pour ce qui est de la formation aujourd'hui. J'en profite aussi pour euh, parler d'Alexandre Chenette, vous le voyez là, dans, la, dans, dans ce que Annie vous projette, je veux juste remonter un petit peu, être sûr qu'on le voit comme il faut, donc parler de notre collègue, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais il a contribué là, euh, grandement euh, dans, dans, dans une forte mesure finalement à l'élaboration de cet outil-là. Donc, euh, donc, voilà. Et voilà pour notre équipe. Alors, je vous parlais de considérations pédagogiques. Si vous voulez bien, on va parcourir le document qui vient d'apparaître à la page qui est juste là. Et, alors, d'une part, part c'est-à-dire, euh, on a envie de vous dire, oui, Annie? Bien, juste un, un petit, une petite indication, euh, ce document-là, c'est un Geniali, donc c'est un outil qui a été fait dans un autre logiciel et on peut l'intégrer au site, on va vous montrer comment tantôt, ça dynamise le truc, mais l'essentiel, c'est que pour le naviguer, on doit aller en mode visionnement, donc prévisionnement du site, alors je vous montre comment faire à chaque fois que je produis mon site, que je l'améliore, que j'ajoute des choses, si je veux aller voir de quoi ça a l'air, je vais cliquer ici en haut euh, sur le petit ordinateur, euh, puis téléphone. Et donc là, ça va m'amener à la version qui va être publiée ultimement euh, quand je vais être prête. Et puis là, ça me permet de naviguer à travers, puis de cliquer sur les différentes choses, voir si mes liens fonctionnent. Aussi, ça me permet d'aller voir ici, vous voyez en bas, j'ai trois choix, c'est-à-dire que j'ai euh, grand écran, j'ai tablette, et donc là, ça me permet de voir, c on appelle ça la fonction responsive, est-ce que mon site est responsive? Et normalement, oui, l'outil va faire en sorte de transformer tout ça pour que ce soit euh, en version aussi bien euh, euh, lisible, en version téléphone, donc c'est la troisième option que j'ai, qu'en version tablette, qu'en version grand écran. Ça fait que c'est une des richesses, là, entre autres, de l'outil. Fait que là, je nous remets ça en grand écran, puis on y va avec les considérations pédagogiques. Oui, allons-y. Alors, euh, d'une part, là, vous allez voir, il y a comme trois volets, trois, trois grands, euh, grandes familles de considérations dont on va vous parler. Euh, la première des choses, c'est qu'on a envie de vous dire que le micro-site, euh, une de ses valeurs ajoutées, c'est de pouvoir être utilisé dans donc partout dans différents contextes, comme ceux qui sont euh, que, que vous voyez à l'écran actuellement. Euh, d'une part, pour contenir ou être un en soi, donc une activité pédagogique. C'est exactement euh, le contexte dont Annie vous parlait tout à l'heure, donc euh, au printemps, ce qu'on a produit comme activité. Alors, ça peut devenir des activités vraiment des en soi autoportants, clés euh, autoportant, clé en main, euh, utilisées en tant que telles. Donc, on peut, on peut pointer directement vers ces activités-là. Euh, puis, il y a beaucoup d'autres avantages dont je vais vous parler dans, dans, à la prochaine diapositive. Euh, également, bien, ça peut, un microsite peut servir de base ou de portail pour une formation un petit peu comme ce que vous êtes euh, en train de vivre actuellement. Euh, on l'avait déjà testé aussi dans d'autres contextes avant, mais ça peut servir, ça peut venir remplacer finalement une présentation à proprement parler. Euh, dans un troisième temps, euh, un micro -site peut héberger un événement. On l'a vécu la semaine dernière euh, à chaque année, le, le grand réseau du récit à travers le Québec. On est, écoutez, on est près de 200, le conseiller, conseillère pédagogique. On se rassemble pour ce de former entre nous, partager notre, notre expertise, finalement. Euh, habituellement, on le fait en présence. Cette fois-ci, ça n'a pas été possible pour des raisons évidentes. Euh, donc, le micro-site a servi finalement de point de ralliement pour toutes nos ressources, euh, toutes nos formations. C'est par là qu'on avait accès aux salles de réunion. C'est là qu'on déposait l'ensemble de nos ressources. Donc, c'est devenu vraiment un, un, un portail et un point de rassemblement extrêmement utile. C'est de là tout le monde convergeait finalement vers ce site-là. Et puis, ça m'amène à vous dire qu'un micro-site, de par sa définition, ce n'est pas nécessairement un petit site. Euh, ça, ça en était l'exemple. En fait, euh, ce qu'on a vécu la semaine passée, un micro-site, si, si on va vite, vite dans sa définition, ça va, être, euh, ça va être un outil qui va être parfois temporaire dans le temps, alors pas nécessairement permanent. Ça va être un outil qui va avoir son intention propre, donc vraiment une intention précise et concise. Euh, puis, euh, puis finalement, ça va être euh, une façon finalement de ne pas alourdir euh, le site d'un organisme, par exemple. Donc, ça peut être tentaculaire, ça peut être comme un outil qui vient être en complément à un site euh, plus général. Donc, ça fait un petit peu le tour là, de ce que c'est un micro-site. Et puis, ben, finalement, euh, un microsite site peut devenir le point de chute de différentes ressources puis différents types de contenus également. maintenant tout le temps. Ce que ça veut dire, c'est à quel, à quel moment, puis dans quel, dans quel esprit je peux, euh, je peux venir utiliser le micro puis surtout, quelles vont être ces, ces valeurs ajoutées en termes pédagogiques. Euh, il y en a beaucoup, hein? puis d'abord, le, le, euh, le premier désavantage, euh, va être celui de la multimodalité, puisque vous allez le voir tout à l'heure, vous allez le constater, que microsite micro-site peut héberger une multitude de types de contenus, que ce soit de contenu euh, vidéo, audio, euh, visuel, donc d'images, euh, du contenu interactif e e également. Euh, ben, tous ces contenus-là peuvent exister sur le micro-site, ils peuvent cohabiter, donc exister en même temps, et puis, je dirais même aussi que tous ces types de contenus-là, donc tous ces modes de consommation du contenu, c'est pour ça qu'on parle de multimodalité, peuvent aussi se servir l'un l'autre. Donc, une image peut être accompagnée d'un texte, peut être accompagnée également d'audio. Euh, donc, on comprend que ça peut avoir beaucoup, euh, beaucoup de, de, de, finalement, d'avantages et d'offrir de, de, de, de, des possibilités finalement pédagogiques vraiment intéressantes euh, à partir du moment où on s'engage dans une pratique un petit peu plus multimodale. Dans un deuxième temps, l'accès. Donc, un micro va favoriser et faciliter l'accès aux ressources que vous allez souhaiter euh, rendre disponibles à vos élèves ou à vos, à vos usagers euh, en général. Euh, ce qu'on a produit au printemps est, en était un bon exemple. Donc, on donnait accès aux ressources euh, que ce soit de façon imprimable, donc téléchargeable, imprimable, euh, sous forme euh, de documents collaboratifs ou interactifs dans lesquels on peut, euh, on peut euh, interagir ou qu'on peut compléter euh, vraiment à l'écran. Euh, puis finalement, le microsite peut devenir un outil pour complètement être dans l'interactivité, je dirais même dans la ludification. Donc ce sont différentes voies ou portes d'entrée qui permettent à vos élèves d'avoir accès à du contenu. Évidemment, lorsqu'on lorsqu est dans la suite Google, euh, puis que notre organisme euh, possède là, finalement que les élèves ont une, un compte Google, c'est certain que ça va faciliter, puis on va venir bonifier, finalement, maximiser les fonctionnalités euh, de, de, de ce genre d'outils-là. Mais sachez quand même, qu'on on pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard, mais sachez quand même que euh, même si on utilise la, euh, utilise la suite Microsoft, euh, c'est possible quand même d'avoir accès puis d'avoir des portes d'entrée vers ce type d'outils-là. Donc, c'est quand même intéressant de le mentionner. Et finalement, dernière euh, valeur ajoutée, ben, c'est euh, en termes de différenciation euh, pédagogique, puisque dans le fond, euh, le micro-site va offrir une grande flexibilité sur différents plans. Le plan euh, du temps, donc est-ce qu'on est qu on, euh, on fait faire euh, l'activité à nos élèves de manière synchrone, asynchrone, en présence, à distance, toutes ces réponses en mode hybride et puis ça c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir cette flexibilité-là d'utilisation surtout dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement c'est-à-dire un contexte extrêmement changeant qui peut varier d'un lieu à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un milieu à l'autre donc euh, euh, de venir différencier finalement euh, nos, le, le, le, le, nos contenus les productions possibles aux élèves également, euh, de venir euh, euh, rendre plus flexibles finalement nos, nos contenus en termes de processus pour venir s'adapter au processus d'apprentissage de chacun de nos élèves. Bien, tout ça euh, avec des outils comme celui qu'on vous présente aujourd'hui, aujourd bien c'est possible. Si vous n'êtes pas encore convaincu, ben partout, tout le temps est magique. Hein? C'est comme ça que ça s'appelle l'atelier. Donc, la magie... Pourquoi magique? Parce que dans le fond, le, on est, il y a la possibilité assez aisément de créer un visuel qui est attrayant. Puis là, vous allez me dire, c'est peut-être un peu futile de parler de visuel. Mais en fait, non, parce que euh, n'importe qui, euh, de même de d'autres secteurs que l'éducation, va vous dire que euh, l'humain a une tendance vers euh, ce, qui le, ce qui est agréable à l'œil. Et donc, euh, pourquoi ne pas placer nos élèves dans des situations où euh, ils, ils vont... Euh, euh, se trouver bien puis aimer ça être présent finalement donc ça nous permet ça. Ensuite c'est intuitif, c'est à dire que vous allez voir il n'y a pas énormément de fonctions, il n'y a pas énormément de, de, de, de boutons et de, de on n'a pas besoin d'être un programmeur pour euh, un micro-site pas du tout et là vous voyez c'est accessible même euh, en fait par les élèves et puis c'est très utile au niveau pédagogique pour pour euh, l'enseignant qui soit en présence ou à distance comme Marjorie vous l'a dit mais même ça peut être des, une belle façon pour un élève ou pour des élèves de présenter le fruit d'un travail de présenter même euh, c'est tellement facile de mettre des liens qu'on peut penser à une page avec une bibliographie une page avec des images une page avec euh, etc fait que il y a moyen là, de venir leur, leur, les inviter à, à, à faire du beau, euh, puis c'est à leur niveau. Donc, euh... Très intuitif. C'est aussi adaptable, c'est-à-dire que si j'ai monté une activité puis que finalement je vois des nouveaux articles passer, euh, j'ai envie de mettre ça à jour, j'ai envie de partager ça avec les élèves dans, dans une section qui s'appellerait Autres ressources, c'est vraiment rapide. Je copie-colle l'adresse, je place ça, je fais publier puis c'est déjà parti. Donc c'est toujours adaptable. C'est jamais fixe et on n'aura jamais besoin de refaire des photocopies par centaines parce que finalement l'information n'est plus tellement à jour. Finalement, et ça, c'est vraiment génial, c'est collaboratif, un peu comme tous les outils de la suite Google, là, mais si on compare avec d'autres euh, plateformes, bien, comme Geniali dans lequel on se trouve, si Marjorie est en train de, de modifier un Geniali et que moi j'entre dedans, bien, automatiquement, elle est euh, expulsée. C'est vraiment un des désavantages puis ça apporte... Euh, des contraintes d'horaire, finalement, sur le travail. Tandis que le microsite euh, lui, il nous permet de travailler tout le temps. Comme là, vous le voyez, ben en fait, là, vous le voyez pas parce que je suis en mode édition, mais je ne suis pas en mode édition, pardon. Mais Marjorie est là qui est en train de faire des choses. Alexandre pourrait être là, lui aussi, en train de faire des choses. Et tout le monde se voit et tout le monde peut euh, euh, contribuer. Alors ça, c'est vraiment riche euh, comme, euh, comme, euh, comme fonctionnalité. Alors, voilà considération pédagogique, maintenant, on va passer plus euh, dans une section qui est plus pratico-pratique, mais avant, on va euh, euh, aborder une autre section, puis je reviens pour ça en mode édition. Donc, quel... avant de commencer, là, parce que là, on, on, les... on veut donner l'impression, ben en fait, non. On est en train de le construire. Sauf qu'en termes de contenu, on, on les a pré-réfléchis euh, et on les a préparés. Et c'est le, le premier conseil qu'on vous donne. Avant de se lancer dans une production, euh, il y a des questions à adresser, puis il y a un plan de match à faire. Un peu comme un architecte, avant de se lancer dans la construction de la maison, euh, il va s'assurer que ses plans tiennent la route. Donc, à quel besoin le site va répondre? Est-ce que c'est une activité pédagogique? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que… C'est de l'information. Est-ce que c'est un, un dossier documentaire pour les élèves, mon microsite, ou etc. Alors, quel besoin? C'est quoi mon intention pédagogique? Deuxième, c'est quoi ma clientèle visée? Et, et ça, ça c'est vraiment des questions d'expérience de, utilisateur. C'est quand même passionnant euh, de se demander, cette clientèle-là, qu'est-ce qu'elle a besoin? Comment elle va naviguer? Est-ce qu'elle a besoin de, de voir ça dans les titres? Est-ce que, comme mettons, nous, on... on on produit souvent pour des enseignants. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait quand on cherche Est-ce qu'on est, qu est enseignant du primaire ou du secondaire Ou est-ce que est ce qu'on se concentre sur une matière Ou est-ce que donc c'est toute cette réflexion là sur parce que pas juste la clientèle pour le choix du vocabulaire ou euh, le, le choix des contenus, mais aussi pour cette manière de naviguer, pour cette, euh, cette atmosphère qu'on veut créer. Est-ce que c'est des plus petits Est-ce que c'est des plus vieux Est-ce que c'est est un, est un concept professionnel Est-ce que c'est plus ludique Est-ce que bon donc tout ça, ça va répondre à, à cette, cette question-là, finalement, sur la clientèle, à répond à plusieurs euh, besoins que j'ai pour créer mon site. Finalement, qui participera à sa construction? important de les ajouter en partage. Et euh, sous quelle licence les contenus seront disponibles? C'est une belle réflexion à faire aussi. Question de, de montrer l'exemple aussi à nos élèves hein, d'utilisation des ressources en ligne. Donc, nous, on produit euh, en... Euh, Creative Commons, qui est une euh, qui est une licence en fait euh, qui fait en sorte que notre contenu y est libre et qui est disponible. Donc euh, souvent on l'ajoute en pied de page. Et là vous allez voir, je vais faire ça devant vous. Donc regardez en bas, je fais ajouter un pied de page. La force du pied de page en fait, c'est que euh, on peut lui, ce qu'on y placera, ça va rester à toutes les pages du site. Donc, on n'a plus besoin de venir modifier ça. Donc, on va lui ajouter souvent un logo. Ça pourrait être un, un pour nous joindre ou etc. Donc, là, vous voyez, Marjorie vient de mettre le logo de Creative Commons. Et puis, dans le site, ça... Tout se bouge et se modifie. Hein? Euh, vous allez voir, tantôt quand je vais le faire, il y a des guides, et etc. Donc, c'est très facile à placer, déplacer. Euh, voilà. Donc, ce sont... Ah non, on va ajouter une petite section, en fait, parce que euh, des fois, on a des élèves avec des besoins particuliers, euh, entre autres si vous êtes orthopédagogue ou si euh, euh, vous avez cette sensibilité-là euh, euh, de... de... Être CUA, finalement, Conception universelle de l'apprentissage, eh bien, euh, on, a, euh, euh, on a essayé de voir comment l'outil Microsite pouvait euh, répondre à ces différents besoins. Marjorie, si tu veux dire un mot là-dessus? Euh, oui, ben en fait, là, le, le bouton que vous voyez, je vais juste revenir parce que je vois pas ce que tu partages. Euh, le bouton que vous voyez pour l'instant, euh, il est vide, là, Annie, donc ça sert à rien d'y aller en tant que tel, mais euh, moindrement que justement, comme tu le disais, vous avez une clientèle avec des besoins particuliers, que, que vous collaborez ou que vous êtes vous-même une, une orthopédagogue ou un orthopédagogue, ça se peut euh, ça se peut que vous ayez besoin finalement d'adapter les contenus, puis que vous ayez une sensibilité plus grande à, à ça, donc à la question de l'accessibilité. Euh, le, dans le fond, Google site, l'outil n'est pas fait à proprement parler pour ça, ça veut dire qu'il va être peut-être un peu moins performant que d'autres outils à ce niveau-là. Mais il existe plein de façons, finalement, de, de, venir, de venir à la rencontre des grands principes euh, de la CUA, donc la conception universelle de l'apprentissage, qu'on parle en termes de navigation, en termes de choix visuels, de lisibilité euh, de, de, des textes, des contenus. Euh, si on parle également euh, du, euh, des textes alternatifs euh, qui vont être rendus disponibles euh, sur des images, par exemple, ou sur des contenus de type vidéo, bien, tout ça, c'est quand possible puis lorsque vous aurez accès finalement à l'outil final en cliquant sur ce bouton-là consulter les pistes vous allez avoir une page dans le fond qui, qui parle puis qui vous donne plein d'astuces ça sort comme à rien d'y aller maintenant mais plein d'astuces euh, qui, qui, qui, viennent, qui viendront vous aider à rencontrer ces, grandes, ces grands principes finalement qui sont à la base d'une conception universelle de l'apprentissage. Sachez-le, ça peut être utile. Surtout, Annie, tu viens de le dire, euh, réfléchir à qui est notre clientèle. Ben, ça nous amène notamment à, à venir finalement euh, avoir cette sensibilité-là lorsqu'on va créer, lorsqu'on va venir structurer notre notre, notre processus. Vraiment. Um... On a une question dans le clavardage, à savoir si finalement, puisque tout est sur le micro-site, est-ce que la connexion des élèves va être moins sollicitée et est-ce que ça va prendre moins de données au niveau du téléchargement? C'est des questions ultra-techniques auxquelles je ne peux pas répondre vraiment en termes d'utilisation de, de bandes passantes. Mais en termes d'apport pédagogique, il est clair que le fait que l'élève n'ait pas à sortir à chaque fois, du site pour aller à l'externe, pour l'envoyer, faire un, parce que dans le fond, vous allez voir là, dans le site, il peut consulter des vidéos qui sont à même le site, comme dans l'exemple, mais on peut faire même remplir des formulaires à même le site. Et donc, à ce niveau-là, il n'est pas obligé d'ouvrir une nouvelle page à chaque fois. Sur un ordinateur, c'est un moindre mal parce qu'on a des onglets en haut, puis on peut y revenir. En même temps, euh, euh, par contre, sur un téléphone cellulaire, quand je viens fermer une page puis en ouvrir une autre, bien là, à chaque fois, ça disparaît, il faut que je revienne, je ne peux pas les voir ensemble. Fait à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant euh, comme modalité de travail. Là. Mais sauf que euh, pour ce qui est de, de, vraiment des données techniques, est-ce qu'à la fin de la consultation de tout le site, il va avoir utilisé moins de données de téléchargement que, euh, que d'une autre manière. Ça, j'oserais pas répondre. C'est vraiment pas ma spécialité. S'il y a quelqu'un qui le sait, n'hésitez pas dans le clavardage. Là. Donc, euh, voilà. Alors là, on, on est au bout. Mise en page. Fait qu'on va vous montrer, grosso modo, comment on fait pour choix, faire les différents choix. Puis quels sont les... les voyons, l'éventail des choix que je peux faire. Donc, si vous regardez ici à droite, j'ai les trois principales fonctions de mon site, c'est-à-dire insérer plein de choses, euh, page, qui là va me permettre de, de, de gérer la structure de mon site, et thème. Fait que là, des thèmes, il y en a six. Il y en a un qui s'appelle simple Aristote, diplomate, vision, plat et impression. Nous, on va aller vers impression. Et là, j'ai des choix de couleurs. Évidemment, je n'ai pas que ces cinq-là. Je l'ai ici. Euh, je peux aller vers n'importe quelle couleur qui m'intéresse. Moi, j'aime bien cette couleur-là, genre, comme ça. Euh, donc, ça va être vert, mon site va être vert. Et là, vous voyez, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais tout se place automatiquement dans la couleur que j'ai choisie. Donc, dans mon site, mes sous-titres sont venus. Ah oui, c'est vraiment flash. Hein? Euh, les sous-titres sont venus se placer. Euh la barre en dessous. Donc, tout suit automatiquement. Ensuite, pour chacun des thèmes, là je vais revenir avec ma couleur, j'ai des choix de police. Et je n'en ai que trois, en fait. C'est ce qui est particulier. C'est qu'on euh, n'a on pas donné, comme dans d'autres outils, tous les choix, puis l'espèce d'onglet de, de, navigation de police, parce que, euh, puisqu'on voulait que l'outil soit... Euh, facile à utiliser, mais quand on fait un site, on cherche une certaine uniformité. Alors, euh, on, veut pas, on veut éviter le style pizza, donc en utilisant un de ces trois-là, tout va être prévu d'avance quand je vais ajouter mes textes. Donc moi, je vais rester... On préfère-tu étroite? Oh, on préfère étroite. Donc je vais y aller avec étroite. Donc ça, c'est la base, dans le fond, de mon organisation. Maintenant, à chaque fois que j'ajoute une section, j'ai trois choix. C'est-à-dire que je peux être en régulier comme ça, en blanc, Ensuite, je peux faire actual, euh, accentuation 1 et là, le tour devient gris. Sinon, je peux faire accentuation 2 puis là, il devient vert. Et euh, sinon, le, mon dernier choix, c'est d'ajouter moi-même une image. Alors, ça fait partie de, de mes choix de design. Pour ce qui est de la page d'accueil, il y a des entêtes maintenant. Euh, J'ai plusieurs types d'entêtes. Donc, pour une page d'accueil, on peut souhaiter une plus grande comme celle-là qui serait couverture ou grande bannière ou bannière plus petite ou titre uniquement. Donc, euh, ce sont les quatre choix qui s'offrent à moi et j'ai ces choix-là pour chacune des pages. Hein? Donc, je peux revenir puis modifier. Si, mettons, j'ai des pages spécifiques sur un sujet, là, ça peut être seulement le titre, ou euh, donc etc. On a vraiment plusieurs choix. Donc, moi, comme c'est la page d'accueil, je vais choisir « Grande bannière ». Maintenant, bien, a, là, cette image-là s'est mise automatiquement. Je peux venir modifier l'image en la téléversant de mon ordinateur. Moi, j'en ai préparé une ici. Donc, et là, vous regardez ici en bas, c'est écrit « ajustement de la section pour en améliorer la lisibilité ». Quand Marjorie parlait de conception universelle de l'apprentissage, et entre autres ça le fait que le contraste entre le titre et l'image soit assez grand. Donc, l'outil le fait lui-même. Là, je pourrais le désactiver si je voulais, mais garder comme c'est moins, euh, moins naturel. Alors, euh, on laisse gérer ça. C'est parfait, comme ça. Donc, est-ce que ça va pour ces quelques considérations euh, au niveau… Euh, euh, de, du design. Euh, si on continue maintenant, on va créer notre première page en, en allant dans l'outil page. Hein, je vous rappelle nos trois outils en haut. Et puis là, ben, simplement, en bas, je vais aller faire plus puis je vais créer une nouvelle page. Donc là, ils me disent euh, quel nom tu veux lui donner. Alors nous, on va l'appeler navigation parce que, comme on vous disait, on crée un site sur les sites. Alors là, on va parler de navigation. Donc, option avancée ici, Chemin personnalisé, moi, je n'en ai pas besoin. Puis honnêtement, on ne l'utilise pas beaucoup parce que on, vous allez voir qu'on peut bouger nous-mêmes les pages sans avoir à nommer un chemin. Donc, je fais terminer. Et là, ce que vous venez de voir apparaître, finalement, c'est ma deuxième page. Puis elle vient d'apparaître aussi dans mon menu en haut. Donc, j'ai un, un, un outil de navigation euh, qui s'appelle le menu et on peut faire des modifications dans ce menu-là. Je vais vous montrer comment ensuite. Fait que juste pour le bénéfice de ce qu'on vit maintenant, je crée une nouvelle page encore. La troisième, c'est... c'est quoi donc? Euh, la troisième, c'est euh, l'univers la... des possibles. Ah oui, c'est ça. Donc, l'univers des possibles. C'est ma troisième page et vous voyez, elle s'est mise en haut. Par exemple, si je ne voulais pas, que, euh, je voulais pas euh, inonder mon menu et puis que c'est une page qui n'est pas destinée à ça, euh, j'ai des options qui s'offrent à moi. Si je vais dans les trois petits points à côté de ma page, je peux ici euh, ne plus afficher dans la navigation. Fait que ma page est quand même là, je peux quand même la modifier, mais on ne la voit plus en haut. Fait que ici, moi, je veux faire, euh, euh, pardon, je veux faire afficher. Ensuite, comme je vous disais tantôt, les pages, on peut en cliquant en dessus puis en, en la maintenant cliquer, les déplacer. Fait que, oups, je pourrais venir la mettre en premier, en deuxième. Euh, je peux même aussi la, venir la mettre en sous Comme mettons dans l'univers des possibles, j'avais plusieurs univers à vous présenter. Eh bien, je pourrais vouloir des sous-pages qui se mettraient dans mon menu. Regardez bien comment ça marche. Je, je le clique encore une fois, puis en le déplaçant, je vais le mettre dans navigation, comme si je le glissais dans un fichier. Oups, il vient se mettre en bas. Et qu'est-ce qui est arrivé dans mon menu? Bien, j'ai un onglet qui va me défiler toutes mes sous-pages. Et puis là, ben, ces onglets là deviennent cliquables. Et c'est comme ça que les, nos, nos, nos usagers peuvent y accéder. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. On va la ressortir de là, simplement en la glissant. Je vais la remettre en haut, puis ensuite en bas. Donc, voilà pour les pages. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des tutoriels qui existent et qu'on vous rendra disponibles à la fin. Alors, euh, ces tutoriels-là, ils sont vraiment complets. C'est par la main, même euh, peut-être un peu trop, en tout cas, vous nous le direz. Mais euh, ça peut se transférer facilement à des élèves euh, ou à des collègues qui partiraient de zéro et qui n'auraient pas la formation. Alors, comme ça, ils savent comment faire à chaque étape. Mm -hmm. Donc, euh, navigation maintenant, Marjorie. Oui. Tu ajouté que... des ah! Comment T'as ajouté des anglais. Oui, bien en fait j'ai commencé à insérer un peu de quand même un peu de visuel pour vous parler de ce qui suit. Lorsque vous allez sur la roue crantée ou la roue dentée, choisissez l'expression que vous préférez. Euh, en haut, euh, dans votre dans votre plateforme, vous avez différentes options, dont, euh, dont celle de choisir le mode de navigation finalement de vos, euh, de vos usagers. Alors en gros, vous avez deux choix. Vous pourriez avoir un menu euh, qui qui serait situé en haut euh, à l'horizontale et également un menu qui serait disponible dans la barre latérale à gauche. Euh, C'est à vous de voir. Hein, il y a des avantages et des désavantages pour l'un et l'autre. Euh, on, on peut s'entendre sur le fait que euh, ça va être vraiment plus, le choix va va répondre à des considérations plutôt esthétiques et plutôt pratiques. On peut penser par exemple à la longueur des à la longueur des, des titres des pages, euh, donc là qui pourrait mieux tenir dans une barre latérale si vos titres étaient un petit peu plus longs. Donc c'est vraiment des considérations comme ça, essai erreur. Vous pouvez euh, vous pouvez l'essayer puis de toute façon il y rien qui est il y a rien qui est euh, permanent qui est coulé dans le béton, donc c'est ça la beauté, lorsque vous choisissez puis vous venez changer euh, certains paramètres comme ceux-ci, euh, bien ça va suivre, le contenu va suivre, va s'adapter, donc euh, ça devient... Euh, ça devient facile finalement de, de modifier. Euh, Peut-être un petit conseil qu'on peut vous donner euh, également, c'est de, de, de venir bien réfléchir stratégiquement euh, le titre de vos, euh, de vos pages et de vos sous-pages de façon à ce que ce, soit, euh, que ce soit concis, que ce soit clair, euh, puis que ce soit finalement, euh, euh, que ce soit euh, euh, explicite, c'est le mot que je cherchais pour aider vos usagers finalement à aller, euh, à aller naviguer dans les contenus que vous avez à offrir. Euh, puis ça, ça va aussi être beaucoup collé à l'intention euh, du microsite ou de l'outil que vous proposez euh, à, votre, à votre clientèle, à vos élèves ou encore à vos collègues. Euh, je donne l'exemple de certains outils d'activité pédagogique qu'on a créés euh, depuis le printemps passé où là, nous, nos onglets, c'était tout simplement des défis. Alors, on avait défi 1, défi 2, défi 3. Et puis pour nous, de créer ces pages-là, euh, de cette manière-là, ben, c'était une manière finalement d'accompagner euh, l'élève dans son, dans son rythme, dans son accomplissement d'une activité pédagogique précise. Donc, on était venu morceler la tâche, on était venu finalement faire des petites bouchées avec une, avec une tâche, une séquence pédagogique. Alors ça, nous, ça servait notre intention à ce moment-là. Donc, ça peut être intéressant de venir utiliser finalement les, les, les titres de page et sous-pages pour répondre précisément finalement à une intention euh, que vous avez. La deuxième des choses que vous devez ou que vous, c'est intéressant, qui est intéressant de connaître par rapport à la navigation, c'est la façon, donc la manière dont on va pouvoir, euh, dont on va pouvoir euh, finalement se promener d'un contenu à l'autre, d'une page à l'autre. En gros, euh, les microsites comme ceux que vous voyez offrent des options déjà comme préformatives, des options euh, déjà intégrées et vraiment faciles finalement d'utilisation. Il euh, y a l'option insertion de boutons, euh, puis il y a également l'insertion de texte sur lequel vous allez venir accoler, vous allez venir apposer, euh, apposer un lien hypertexte. Et puis ça, ce que ça va vous permettre, c'est de, de passer d'une page à l'autre, euh, d'une sous-page à une autre sous-page. Ça peut être une page euh, visible ou encore une sous-page masquée. Donc, ce qu'Annie vient de vous montrer là, la possibilité de masquer des sous-pages. On peut quand même naviguer, elles apparaissent quand même dans votre menu de page. À vous, Donc, c'est quand même possible de pointer vers une page qui n'est pas visible dans la, structure, euh, dans la structure du site, mais elle existe quand même en format caché. Puis, vous pouvez pointer vers là euh, grâce à vos boutons ou grâce à des liens hypertextes qui iraient vers là. Euh, donc, tu es en train de le faire, Annie, c'est ce que je vois. À, à partir du moment où vous nommez votre bouton, euh, ou encore que vous venez insérer un lien hypertexte, on vous offre l'opportunité, finalement, de venir euh, dans le menu déroulant, choisir la page ou la sous-page du site. Vous pourriez également venir euh, coller tout simplement un lien URL, euh, un lien d'article, un lien externe, peu importe, vers lequel vous souhaitez envoyer euh, vos, euh, vos usagers. Euh, un petit détail peut-être auquel c'est auquel est intéressant de réfléchir, euh, c'est le contenu de votre bouton ou le contenu de votre lien hypertexte. Euh, peut-être s'assurer finalement que l'appel à l'action, euh, le verbe <rire> ou le mot euh, finalement le libellé que vous allez utiliser puis que vous allez y déposer est clair puis invite. Clairement, finalement, et explicitement à la tâche, les personnes qui vont, euh, qui vont se retrouver là. Donc, ça peut être une astuce qui vient encore euh, rendre, euh, faciliter finalement la navigation à l'intérieur de votre outil, euh, puis dans vos contenus. Ah! Ouais! Euh, puis sinon, mais il y a une petite astuce, je ne sais pas, est-ce que tu es en train de l'ajouter ou ouais, le faire aussi. Euh, il y a une astuce qui, qui nous est venue là, la semaine passée, justement, quand on vous dit qu'on co-construit et qu'on on, on, s'aide tout le monde ensemble pour aller plus loin, bien, il y a quelqu'un qui, qui nous a appris que lorsqu'on est dans un site publié, donc lorsqu'on est dans son format publié, on vous en parlera tout à l'heure, et puis qu'on navigue le contenu, donc on, on passe notre souris, par-dessus le contenu, par-dessus certains blocs, il va y avoir des, euh, il va avoir des, des, euh, des petits icônes de liens et d'ancrage qui vont apparaître. Puis à partir de ce moment-là, lorsque vous cliquez sur cette icône d'ancrage-là, euh, ça, euh, ça copie automatiquement dans votre presse-papier le lien vers la section et le bloc particulier finalement de votre page ou de votre sous-page. Euh, ça peut sembler un détail, mais ça peut être extrêmement utile lorsque, par exemple, vous voulez amener vos élèves directement vers une tâche, directement vers une consigne ou une ressource, et puis qu'il n'y ait pas besoin finalement d'explorer de, de, de, et de se retrouver dans le site au complet. Donc, vous pouvez vraiment aller pointer les tenir par la main, là, quasi, puis les envoyer directement à un bloc. Donc, ça peut être vraiment utile. Puis nous, ben, on l'a appris vraiment récemment. Donc, on vous l'a placé en astuce. Vous aurez un petit rappel dans votre outil final aussi pour ça. Super. Donc, je continue à modifier le site. Alors, je vais dans « Pages ». Et là, ben, j'avais déjà ma troisième page, « L'univers des possibles ». Donc, on va s'y rendre. Euh, ce qu'on ne vous a pas dit au départ, c'est qu'ici, il y a possibilité, quand je fais une tâche de venir ajouter un petit texte de d'explication de, de, finalement, de ce qui se retrouve dans la page. Ça me permet de vous montrer que quand j'ajoute un texte, j'ai quelques options qui s'offrent à moi. Donc, euh, le gras, l'italique, je peux venir centrer mon texte. Je peux ajouter une liste numérotée, une liste à puces. Je peux venir euh, ici le, le, mettre le lien, finalement, comme Marjorie vous le disait tantôt, euh, et j'ai cinq choix. Euh, de visuel. C'est-à-dire que là, il est normal. Je pourrais le mettre à titre, c'est un peu intense, euh, mmh. en tête, euh, sous-titre et petite. Donc, encore une fois, ce sont simplement cinq fonctions. Donc, je n'ai pas de grosseur que je peux euh, choisir moi-même. Le but, encore une fois, c'est que ce soit le plus uniforme possible euh, et que donc euh, euh, le travail du graphisme soit euh, fait à notre place. Alors, dans l'univers des possibles, je vais venir ajouter la première section, c'est les vidéos et là et les, les images. Et là, je reviens, ce qui m'intéresse, c'est le menu Insérer. Donc, Insérer, vous voyez ici, là, j'ai zone de texte. Ben ça, euh, à chaque fois que vous ajoutez une zone comme ça, on peut écrire, euh, on peut venir changer, comme je vous l'ai dit, euh, puis je l'efface. Euh, ce qui est intéressant que je ne vous ai pas montré tantôt, c'est que pour chacune des sections, j'ai trois petits onglets. Euh, donc, celui du visuel, celui de la poubelle, et celui-là, c'est pour dupliquer. Donc, pour chacun de mes titres, là, je ne suis pas obligée de les refaire à chaque fois. Je peux juste venir changer le texte. C'est vraiment rapide euh, et c'est facilitant, là, finalement. Donc, dans les images ou les vidéos, comment je fais pour ajouter Je peux ajouter toutes sortes d'images. Euh, comme vous le voyez présentement, je pourrais ajouter une capture d'écran ou une photo. Je pourrais ajouter un GIF animé. Je pourrais ajouter une icône. Pour faire ça, euh, je vais toujours dans « Images », puis là je vais venir téléverser une image à partir de mon bureau et puis elle va se placer automatiquement. À partir du moment où elle se place, j'ai quelques options qui s'offrent à moi. Donc, euh, euh, la recadrer, ici si c'est « Annuler le recadrage », là c'est juste qu'on revient à sa grosseur normale. Fait que je vais vous montrer, mettons, si je la réduis beaucoup, là on, on perd le haut, Et quand je fais ça, oups, là, finalement mon image redevient complète. Donc voilà. Pour le GIF, en fait, ce que vous devez aller faire, c'est aller sur un site où ils offrent des gifs animés. Et puis, euh, euh, on fait, en, avec la souris droite, on fait enregistrer l'image sous. Puis là, je l'enregistre sur mon bureau. Puis je fais le même exercice si je vais dans Images euh, ». Puis les icônes, c'est la même chose. Maintenant, pour ce qui est des vidéos, eh bien, j'ai plusieurs choix. Là. Je peux aller ici dans l'onglet Ajouter une vidéo YouTube. Mais je peux aussi, en utilisant la fonction intégrée dont on va vous parler tantôt, euh, aller chercher n'importe quelle vidéo qui est sur Vimeo, qui est sur Radio Canada ou etc. Simplement en allant chercher l'adresse, euh, euh, comment dire, l'adresse URL de cette vidéo-là. Alors on vous a mis quelques exemples ici aussi. Est-ce que tu veux parler euh, rapidement, dans le fond, euh, de la possibilité de sécuriser des vidéos? Hein? Ah oui. Euh, je ne sais pas voilà. si, ça, si ça vous est déjà arrivé, sûrement pas, mais à moi, oui, euh, de présenter une vidéo puis d'avoir euh, une pub en commençant, que ça ne vous tente pas nécessairement que vos élèves voient ou que quand vous ouvrez YouTube, ben, ben, on voit toute votre classe de lecture euh, et donc euh, vos chansons qui étaient préférées. Euh, alors, pour éviter ça, il y a des petits... Euh, il y, a des, euh, vaillons, il y a deux logiciels qui sont disponibles, euh, entre autres. ce qu'on vous présente, c'est celui-là. Donc, il y a Safe YouTube. Et vous allez voir si vous allez sur safeyoutube.com et puis euh, vous glissez votre adresse YouTube simplement. Et donc, euh, euh, il, euh, il va en, faire en sorte qu'on n'aura pas de pub ni au début ni à la fin euh, du vidéo. Ensuite... Euh, le deuxième, c'est en utilisant des logiciels comme PlayPosit euh, ou SafeShare.tv. Euh, SafeShare.tv va nous permettre, entre autres, de couper euh, pour qu'on voit seulement la section qu'on veut voir. Et euh, dans PlayPosit, c'est un logiciel en soi là, qui nous permet de, de proposer aux élèves des défis même le vidéo comme quand on veut l'arrêter en classe puis qu'on parle avec les élèves ben là on peut ajouter des questions ajouter des formulaires ajouter des liens etc, etc. donc il y a énormément de possibilités donc voilà Parfait. maintenant deuxième section yes je suis à euh, cheval entre le clavardage et et le site donc euh, ce qu'on veut vous présenter maintenant euh, c'est la possibilité d'intégrer des ressources Google. Évidemment, on vous l'a dit d'entrée de jeu, à partir du moment où notre organisation, notre centre de service euh, a, a, possède finalement la suite euh, pour éducation Google, bien, on ne vous cachera pas que ça facilite les choses, que ça vient rendre euh, beaucoup plus aisé finalement l'insertion de différents types de documents comme ceux euh, qu'on est en train de vous placer finalement. Euh, c'est bon, Annie, je vois que tu es en train d'en mettre également. Donc, c'est sûr que dans la barre euh, latérale à droite, euh, sous l'onglet « Insert, euh, ben vous avez dans le fond plein d'options qui sont déjà pré-, euh, pré préorganisées, pré-formatées pour venir directement insérer euh, vos présentations, vos feuilles de calcul, vos formulaires, euh, Google, vos documents également. Euh, donc, vous pouvez directement là, aller les rechercher les, les, les chercher via votre, votre drive, donc votre disque d'équipe. Ou encore, vous pouvez tout simplement venir l'intégrer en, en intégrant l'URL, l'adresse URL de votre document. Euh, donc, c'est une autre option. Euh, puis sinon, ben, vous avez dans la, la barre là, à droite en bas, ben, vous avez des, des possibilités là, pour les formulaires et les, les feuilles de calcul aussi. Donc, c'est certain que c'est plus, plus facile de le faire cette, de cette façon-là. Par contre, comme on vous le disait aussi en début de, en début de rencontre, il y a des façons, puis c'est possible tout à fait de venir insérer des documents qui proviendraient de la suite Microsoft. Donc, je pense entre autres à des commentaires qu'il y avait tout à l'heure dans, dans le clavardage. On le sait, puis on est vraiment conscient qu'il y a beaucoup de centres de services scolaires qui ont fait le choix d'être davantage avec la suite Microsoft. Puis, loin de nous, l'intention d'être dans, le, dans les avantages et les désavantages de l'un de l'autre. On va s'entendre sur le fait qu'à partir du moment où on peut avoir accès aux deux, on est gagnant. Mais sinon, de savoir qu'on peut venir intégrer un Word, par exemple, à l'intérieur d'un Google site, euh, puis que le Word a pu être déjà déposé dans un, un drive, un, Google, un, un disque d'équipe Google, euh, ben ça rend aussi la chose facile, puis ça vous permet finalement de ramener en insérant le lien de votre document euh, Word, par exemple, ben, ça peut vous permettre de ramener vos élèves, donc via un microsite, de ramener et puis raccompagner vos élèves vers votre Teams, vers votre, votre l'outil que vous utilisez finalement euh, au sein de votre organisation. Donc ça, ça peut être possible de le faire, euh, de le faire aussi. Donc, c'est comme une, une contrainte qui n'en est pas une tant que ça, finalement. Il existe aussi là, différentes euh, astuces qu'on peut, euh, qu peut faire en venant coupler, finalement, en venant paier différents euh, outils euh, de type Google ou encore de type euh, Microsoft. Euh, ici, l'exemple qu'on nous donnait, c'est une partie qui nous disait ça la semaine passée. Donc, on peut venir utiliser à la fois un form, donc un formulaire dans lequel on vient écrire, puis les élèves peuvent venir consigner des ressources. Et puis finalement, en venant exporter les résultats de ce formulaire-là dans un, dans un sheet, donc dans une feuille de calcul, eh bien, ça nous permet, en pérant ces deux outils-là, d'obtenir de, finalement un registre, si on veut facilement, automatiquement, un registre de ressources. Ça peut être des ressources cliquables aussi. Donc, euh, ça peut être des astuces là, qui nous permettent de manière collaborative de venir se créer finalement des banques de ressources. Donc, euh, très intéressant. Tantôt, il y a des petites fonctionnalités, là, quand je regarde ça, que je ne vous ai pas parlé. Donc, euh, entre autres, pour les images, on peut faire un carrousel. C'est-à-dire qu'ici, je vais venir insérer une liste d'images. Et puis, euh, il y en a seulement une qui va apparaître sur mon site. Et puis, et elles vont rouler, là, comme ça, une euh, à la fois. Euh, je peux même les, les déplacer dans cette, euh, cette fenêtre-là pour qu'elles soient dans l'ordre que je le souhaite. Donc, euh, voilà. Euh, Maintenant, en termes d'autres de, de, fonctions, là, vous pourrez naviguer euh, par vous-même, mais un séparateur ici, si j'en ajoute un, le garder, ça me fait une ligne euh, que je peux venir déplacer là, pour, pour euh, finalement euh, euh, venir euh, séparer des sections. Ça le dit, hein, c'est un séparateur. Et puis, il y a une fonction qu'on aime particulièrement, c'est la possibilité de réduire le texte. Donc mmh. ici, je pourrais écrire ce que je veux et puis en dessous aussi, puis là, quand, quand c'est publié, c'est descendu. Donc, j'ai à, à le descendre pour le consulter. Donc, entre autres, pour cacher des réponses, pour donner des consignes, puis pas inonder le site de petits textes, eh bien, on pourrait utiliser cette fonction-là. -là. C'est vraiment quand même intéressant. Bon, alors maintenant. L'univers des possibles, l'intégration. Donc, le petit onglet qui est ici qui s'appelle intégrer. En fait, vous devez savoir que tout ce qui possède une adresse URL s'intègre. Euh, et donc, dès que quelque chose est dans un Google Drive ou dans un. un pardon, un, un. Un disque Microsoft, un OneDrive, euh, ça possède. Excusez-moi. Ça possède une adresse, euh, une adresse partageable. Alors, c'est pour ça que Marjorie vous disait qu'il n'y il, il a pas grand-chose de pas possible, finalement. Donc, euh, avec l'URL d'abord, eh il y a deux choix. Donc, je vais venir faire intégrer. Puis là, vous voyez ici, j'ai à partir de l'URL, puis intégrer le code. Donc, l'URL, j'ai simplement à venir copier-coller la barre de navigation en haut. Et puis, je vais avoir deux choix. Soit je peux l'intégrer comme ça avec l'image et le titre. Et puis là, ben, ça va devenir cliquable. Ou soit je peux l'intégrer complètement. Euh, et ce que ça veut dire, c'est qu'ici, c'est navigable à même votre site. Donc, on peut naviguer d'autres sites à partir de votre site. Je vous donne un exemple en, vous, en allant dans l'édition. Euh, si je descends ici, donc vous voyez cette section-là. Très, très intéressant en passant. Là, comment combattre la désinformation? C'est les décrypteurs qui ont... Qui ont Publier ça, c'est vraiment un bijou. Euh, donc, je peux venir cliquer, garder ça, je vais dans la vérité derrière une photo, puis là, bien, ça, c'est tout une... du codage qu'eux ont fait, mais ça, ça vient euh, directement euh, faire partie de mon site. Et donc, évidemment, n'oubliez pas de citer euh, d'où ça vient. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, la... donc, ça, c'est URL. Fait Imaginez tout ce que vous voulez, tout ce qui possède une URL, tout ce qui fait partager, copier le lien, ça fonctionne. Le deuxième, je reviens en mode édition, c'est avec euh, le code d'intégration. Un code d'intégration, c'est disponible il y a, il y a dans, dans plein d'endroits. Et là, je vais, vous, euh, je vais vous amener par exemple dans Spark. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel-là. Euh, c'est un logiciel euh, très intéressant pour venir faire du visuel. Et donc, euh, Spark offre, bon là, euh, il est en train d'ouvrir, offre plusieurs options de partage et puis dans le fond, le texte qu'on veut faire lire à nos élèves, comme là, vous voyez, c'est un texte que nous, on a fait. Regardez comment, euh, si je, je fais présenter, mettons, ah oui, ça, c'est vraiment grand. Voyez-vous encore? Oui, on voit Annie. OK, super. Bien, c'est ça. Donc, ça vient dynamiser, là, un texte que je voudrais présenter aux élèves. Et puis, pour le partager, puis là, ça, ça va bouger, vous allez voir, là, tout apparaît, puis etc. Donc, si je ressors de là, puis que je viens faire partager, donc publier et partager, j'ai plusieurs options. Mon Facebook, Twitter, j'ai directement Classroom, j'ai directement Teams. Fait que je peux envoyer mes élèves lire des textes euh, directement dans Spark. Et ici, j'ai le petit onglet « intégré. Donc quand je vais venir peser dessus, on va me donner le fameux code que je vais copier et je vais simplement l'amener dans mon site, le copier ici et euh, l'intégrer. Donc on vous a mis quelques exemples ici, euh, pardon, plus bas. Donc, avec le code d'intégration, il y yes que je vous ai montré, mais on peut intégrer un Padlet. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil de mur collaboratif, mais ce qui est le fun avec l'intégration, c'est que ça fait en sorte qu'on peut participer direct dans le site. Donc là, j'ai mon Padlet. S'il était plus grand, euh, ça serait plus facile, mais je vais me mettre en mode... Euh, Visualisation. Mais mon, on a utilisé ça souvent. Là, on met un grand padlet, puis on demande aux élèves de copier-coller leurs réponses là-dedans. Et puis là, bien, je peux aller naviguer dedans, voir ce qu'il y a, me déplacer, etc. Là, il est en tout petit, mais vous comprenez que si j'étais dans le mode édition, je, pouvais, je pourrais le grossir autant que j'en ai besoin euh, pour la navigation. Donc, Mentimeter, Géniali, c'est le fun parce que je reviens en mode présentation. Parce que si vous ne connaissez pas ça, c'est un logiciel qui permet de faire des documents interactifs et il me donne plein de fonctions que je peux faire faire à mes élèves. Comme ici, par exemple, je vais vous grossir ça, j'ai la fonction souligner. Ça veut dire que euh, je vais venir ici et que je vais pouvoir, pardon, euh, ici, souligner, oups, non, salle là, ça l'a ouvert. Bref, euh, à, à même le texte, garder, je suis en train de souligner des sections euh, que, les, que je voudrais que l'élève souligne. Ici, euh, C'est euh, pour glisser la fonction Drag and Drop. Donc, je demande aux élèves de glisser ce qu'ils considèrent qu'il est le plus adéquat. Et puis ici, j'ai l'option Quiz. Donc, je viens faire commencer. Puis là, les élèves peuvent cliquer à même mon site sur les questions, sur les réponses. Et puis là, ben, j'ai préprogrammé euh, les réponses. Donc, tout ça, ce sont des fonctions euh, qui vont s'utiliser à même directement à mon site. Et là, je vais revenir au mode Édition. Y a-t-il des questions dans le clavardage? Il y, avait, il y avait une question qui était fort pertinente par rapport à la, au, au droit d'auteur qui pourrait s'appliquer, par exemple sur, sur le contenu d'un ouvrage. Donc évidemment, lorsqu'on utilise un ouvrage d'une manière un peu plus classique, bien, il y a la, la règle du 20% qui s'applique. Donc Sylvain demandait si ça s'appliquait aussi dans un microsite. Là, de 1 on y recherchait là, la, la réponse à la source. On a des gens qui s'occupent de ça au niveau, au niveau du ministère. Donc on va on va déposer la réponse, Sylvain, dans le fond, dans, dans le site. Mais sinon, j'ai envie de nommer une des contraintes qui est importante d'avoir en tête, et c'est celle de la possible diffusion euh, et la, le, le possible partage des contenus. Si je pense, par exemple, aux œuvres d'art qui sont soumises à des droits d'auteur, de déposer l'œuvre d'art dans un micro-site, ça fait en sorte que c'est comme si on donne les clés de l'œuvre à tout le monde, puis à, à tout un chacun, finalement, qui pourrait des captures d'écran, qui pourraient partager, modifier l'oeuvre, etc. Donc, j'ai envie de dire que la contrainte se situe beaucoup plus à ce niveau-là qu'au niveau, -là qu niveau euh, du pourcentage de, de l'œuvre en tant que telle, Mais je suis consciente que ça ne répond pas exactement là, de manière claire à ta question, Sylvain. Donc, soit euh, assurer qu'on trouvera la réponse à moins que quelqu'un parmi vous ou parmi nous. Annie, je ne sais pas si toi, tu as un complément d'information. Mais, euh, mais sinon, on ira vous chercher, vous chercher là, finalement la, la grande ligne par rapport à ça. Mm. Donc, magie, regardez ça. On a changé de. Pou -pou, lui. Dans le ah, fond, je t'invite, euh, oui, c'est ça, à aller euh, au, au site qui fera office de ressources. <rire> OK. Donc euh, là, on vous a donc recréé un site devant vous, mais dans le fond, ce site-là, il existe et euh, j'ai changé vers le, le site qu'on avait créé pour vous amener à la section tuto. Et c'est là qu'on vous disait que euh, tout est disponible selon les étapes où vous, que, que vous voulez reproduire. Alors, si je vais dans créer le site... Marjorie, je te laisse euh, présenter. Merci. C'est bon. Donc, euh, ben, euh, toutes ces sous-pages-là contiennent euh, contiennent du visuel et des indications là, en gros, des consignes assez euh, pas à pas. Puis on vous tient par la main finalement pour créer votre site de A à Z, donc un peu ce qu'on a fait avec vous depuis le départ. Euh, ensuite, pour euh, stru venir structurer les pages, euh, venir organiser la navigation. Donc, tout ça, c'est du contenu qu'on vous, euh, qu qu vous a partagé tout à l'heure. Ben là, vous allez avoir accès à du visuel, finalement, pour retrouver les, les manières de faire puis les astuces aussi qu'on a effleurées des fois euh, pas assez longtemps. Euh, ensuite, troisième page, l'intégration du contenu. Donc, tout ce qu'on vient de voir avec vous, comment est-ce qu'on fait pour intégrer un GIF animé, là, je vois entre autres, un GIF animé, euh, on a eu une grande discussion sur nos, nos plateformes préférées pour créer des GIF animés personnalisés. Euh, ben, vous pourrez euh, finalement aller, euh, aller explorer ça. Et dans un quatrième temps, euh, sous l'onglet sous tuto, on a comment partager et diffuser le site. Parce qu'à partir du moment où on l'a travaillé, on l'a bonifié, il peut continuer d'être collaboratif et d'être bonifié là, dans le temps. Mais à partir du moment où on est prêt, euh, ben, c'est le moment de le rendre public ou pas, puis de le diffuser ou de le partager. Donc, euh, on, on trouve intéressant de se laisser là-dessus finalement. Donc euh, voilà quelques paramètres de partage, euh, sachez que votre site existe sous deux, euh, deux jours, le jour architecture donc le mode édition qui, qui s'appelle le brouillon et le site publié donc c'est important que si vous voulez que vos élèves y accèdent que vous fassiez en sorte que votre liste que votre site publié soit public mais que le brouillon si vous ne voulez pas le partager ben à ce moment là c'est là que euh, vous devez l'indiquer puis ensuite quand on est prêt prêt prêt prêt prêt on fait publier et puis là le, le, la plateforme va nous dire voici ton brouillon Voici là, ce, que, ce qui est actuellement publié. Est-ce que tu veux publier, T'es es sûr? Et là, je fais publier, puis euh, tout va se placer en ligne. Et puis, c'est à partir de ce moment-là seulement hein, que les ancrages vont apparaître. Là. Tantôt, Marjorie a vous parlé d'ancrage. Euh, ils sont ici, finalement. Donc, quand je navigue de section en section, ils sont supposés être là. là je... Il me semble que ça marchait l'autre jour. En tout cas, euh... ah, c'est parce que je ne suis pas dans le site publié, mais euh, je suis dans le visuel. Ouais. Mais bref, dans le site publié, vous allez les voir. Alors, tout est là. Euh, si vous avez des questions, vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas euh, à, à faire appel à nous. Euh, on sait que c'est vite. Une heure, il était 57. On vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, euh, la porte est toujours ouverte. Donc, euh, un bel après-midi. Bel après-midi, puis je vous place euh, tout de suite dans le clavardage, dans le fond, le lien, vous le voyez là, de toute façon, dans ce qu'Annie partage, mais euh, en cliquant sur le lien suivant, montréal.ca-micro-site, vous allez avoir accès à toutes ces ressources-là. Dans le fond, c'est un site qui continue d'être bonifié en passant, hein, euh, avec les, les nouvelles réponses, nouvelles questions, on va continuer de le bâtir, euh, mais il sera toujours finalement disponible sous, le même, euh, sous la même adresse. Alors n'hésitez pas à y aller puis à partager dans vos réseaux.